Bonjour à toutes et à tous. C'est la douzième partie de la correction du problème de l'examen national session 2018 destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat, sciences physiques et SVT. Cette partie se rapporte sur le calcul intégral. Alors, c'est parti. Alors, question 6, petit a. Vérifiez que la fonction grand H qui a pour image x au carré plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentielle de moins x, est une primitive de la fonction petit h, qui a pour image moins x au carré l'exponentielle de moins x sur R. En déduire que l'intégrale de 0 à 1, x au carré l'exponentielle de moins x, d de x, qui est égale à 2e moins 5 sur e. Donc on vérifie que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h. On a grand H de x est égal à x au carré plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentielle de moins x, implique que grand H prime de x est égal à x au carré plus 2x plus 2, le tout fois l'exponentielle de moins x, le tout prime. Alors, grand H prime de X est égal à 2X plus 2 fois l'exponentielle de moins X moins X au carré plus 2X plus 2, le tout fois l'exponentielle de moins X. Implique que grand H prime de X est égal à 2X plus 2 moins X au carré moins 2X moins 2 fois l'exponentielle de moins x. Donc, grand H' de x est égal à moins x au carré fois l'exponentielle de moins x. Implique que H prime de x est égal à petit h de x qui est égal à moins x au carré fois l'exponentielle de moins x. Alors, la fonction grand H a pour image x au carré plus 2x plus 2 le tout fois l'exponentielle de moins x, est une primitive de la fonction petit h définie par h de x est égal à moins x au carré fois l'exponentielle de moins x. On déduire que l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentielle de moins x dx est égale à 2. E moins 5 sur e. On a l'intégrale de 0 à 1 x carré et l'exponentielle de moins x de dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 moins h de x de dx qui est égale à moins l'intégrale de 0 à 1 h de x de dx alors est égale à la primitive de petit h qui est grand h de x entre 0 et 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentielle de moins x dx est égale à moins grand h de 1 plus grand h de 0 qui est égal à moins 1 plus 2 plus 2 l'exponentielle de moins 1 plus 0, 0 plus 2 l'exponentielle de 0. Donc, L'intégrale de 0 à 1 x au carré l'exponentielle de moins x dx est égale à moins 5 sur e. Ici, 1 plus 2 plus 2 c'est 5, donc on aura moins 5 fois l'exponentielle de moins 1, c'est moins 5 sur e plus 2, 0 plus 0 c'est 2, 2 fois l'exponentielle de 0 c'est 2 fois 1, donc c'est plus 2 qui est égal à 2 moins 5 sur e, qui est égal à 2e moins 5 sur e. Donc, l'intégrale de 0 à 1 x au carré, l'exponentielle de moins x dx est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, passons à la question 6b, petit Montrez, en utilisant une intégration par partie que l'intégrale de 0 à 1, x, l'exponentielle de moins d de x, est égale à e moins 2 sur e. Donc on sait que la formule de l'intégration par partie, l'intégrale de a à b de u de x fois v prime de d de x, est égale à u de x fois v de x entre a et b, moins, l'intégrale de A à B U' de x fois V de x, D de x. Donc, posons U de x est égal à x, alors U' de x est égal à 1, et V' de x est égal à E moins x, alors V de x est égal à moins l'exponentielle de moins x. Donc, l'intégrale de 0 à 1 u de x fois v prime de x d de x est égale à u de x fois v de x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 u prime de x v de x d de x. Donc, on va remplacer l'intégrale de 0 à 1 u de x fois v prime de x d de x u de x par x et v prime de x par l'exponentielle de moins x d de x. Et on va remplacer ici u de x fois v de x entre 0 et 1. U de x est égal à x. Et v de x est égal à moins l'exponentielle de moins x. Donc on aura moins x l'exponentielle de moins x entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1, donc on va remplacer ici u prime de x par 1, voilà, et v de x par moins l'exponentielle de moins x. Donc, on aura... L'intégrale de 0 à 1, x l'exponentielle de moins x d de x, est égale à moins 1 sur e, ça c'est la valeur de moins x l'exponentielle de moins x entre 0 et 1, oui, moins l'exponentielle de moins x entre 0 et 1, qui est égale moins 1 sur e, moins, 1 sur E moins 1, qui est égal à moins 2 sur E plus 1, qui est égal à moins 2 plus E sur E. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentielle de moins x d de x, est égale à E moins 2 sur E. Passons maintenant à la question 6, petit c. Calculez en cm l'air du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction f, la droite d et les droites d'équation respectives x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc l'aire à calculer, c'est bien cette aire-là qui est en jaune. On a f de x moins x est égal à l'exponentielle de moins x fois x au carré moins x. Donc grand A, l'air du domaine délimité par la droite D et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1, c'est l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de f de x moins x d de x, que multiplie par le module du vecteur i fois le module du vecteur j en cm2. Donc, puisque sur l'intervalle 0 à 1, la droite d d'équation y égale à x est au-dessus de Cf, donc, L'intégrale de 0 à 1, valeur à de f de x moins x d de x, est égale à l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x, car x est plus grand que f de x. Donc l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x d de x, est égale à l'intégrale de 0 à 1, l'exponentielle de moins x fois x moins x au carré d de x qui est égale à l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentielle de moins x, moins l'intégrale de 0 à 1, x au carré, l'exponentielle de moins x d de x. Ici, on a appliqué la linéarité des intégrales. L'intégrale de la somme est la somme des intégrales. D'après la question 6, petit a et b, on a trouvé que l'intégrale de 0,1, x au carré, l'exponentielle de moins xd de x, est égale à 2e moins 5 sur e. Et l'intégrale de 0,1, x, l'exponentielle de moins x d de x, qui est égale à e moins 2 sur e. Alors, l'air cherchée, grand A, est égale à à l'intégrale de 0 à 1, x moins f de x, d de, de x est égal à e moins 2 sur e moins 2e moins 5 sur e. Donc l'air grand A en cm2 est 3 moins e sur e cm2. C'est fini pour cette deuxième capsule vidéo qui traite le problème de mathématiques, session normale 2018, destinée aux élèves de la deuxième année de baccalauréat, sciences physiques et SVT. Et pour la partie qui traite les suites numériques, consultez la troisième capsule vidéo. Alors, bon courage et beaucoup de chance. Et au revoir.